Ouais. Ouais, ouais cool, bravo Salut, bonne soirée Salut tout le monde, à la prochaine Ça y est, on a terminé nos statuts. Chose de fête. Carrément. Euh. Apéro du coup. Ok apéro, ça marche. Souvent euh... <rire> Bonjour, excusez-moi, je suis un petit peu en retard pour la réunion. La réunion est finie en fait. Ah On a terminé là, le... la rédaction de statut, Tout est là Oh, bah dis donc, tant que ça Et tout le monde va devoir tout lire Non, non, non, il y, y a pas mal de choses qui se répètent et il euh, y a quelques modifications majeures aussi. Euh, bah, on peut prendre un peu le temps de, de te les expliquer en euh, maintenant, avant voilà. l'apéro. Ok, on fait ça. Ok, c'est parti. On t'avait expliqué à la base pourquoi on voulait modifier ce statut euh, il me semble que c'est par son âge, on avait vu qu'il y avait euh, pas mal de choses qui ne collaient pas trop avec notre fonctionnement et nos objectifs, c'est ça Oui, entre autres, ouais. Euh, et c'est qu'en fait, euh, ces, ces statuts, qu'on appelle les statuts constitutifs, ils ont été écrits avant même que euh, TICOP soit lancé, euh, qu'on ait un magasin, que le projet prenne vie, etc. Du coup, en les relisant et en les comparant avec nos pratiques et nos usages, on se rend compte, effectivement, qu'il y a des choses qui ne collent pas et donc on veut les modifier. Comme quoi, par exemple Comme point majeur, il y a notamment les parts sociales. Les parts sociales Oui, en fait, il y en a trois différents types dans nos statuts. Il y a les parts A, qui sont celles destinées aux coopérateurs, que nous avons toutes et tous achetées. Il y a les parts B qui sont, elles, pour le coup, réservées aux personnes morales, entreprises ou associations, qui souhaitent bénéficier des biens et services proposés par le lieu, donc le magasin. Et il y a aussi les parts C, qui sont soit personnes morales, soit personnes physiques. Donc là, ce sont de simples apporteurs de capitaux, car eux renoncent à bénéficier des biens et services proposés par le magasin. En fait, à la lecture de la loi régissant euh, les coopératives, on s'est aperçu que pour être associé, il faut participer à l'effort commun. L'effort commun à TICOP, c'est faire son créneau. Or, les barbés, euh, elles, ce sont des apporteurs de capitaux, mais ils ne renoncent pas à bénéficier des biens et services du lieu. De ce fait, c'est contraire aux dispositions légales des coopératives et c'est pour ça qu'on souhaite les retirer de nos statuts. Et vous êtes sûr de ça Oui, on a euh, consulté les autres coopératives sur ce point qui convergent avec euh, euh, notre avis et on peut dire quand même que euh, la loi sur les coopératives est suffisamment claire pour pas qu'il y ait de flou. Ah ouais, vous avez dégouillé un sacré sac de nœuds là avec ces histoires de part sociales. Ouais, c'est clair. Mais bon, ce qu'on ce qu peut retenir, c'est que, euh, en gros, hein, l'épargner, c'est moyen légal, ouais. vaut mieux les supprimer. Ok. Il y avait un autre point aussi euh, majeur à, à modifier, c'est euh, le changement de euh, l'adresse de notre siège social. Mmh, c'est quoi le problème avec l'adresse de notre siège social Alors, Le problème avec notre siège social, c'est euh, qu'aujourd'hui, il est toujours euh, dans euh, les locaux où il y a l'adresse mmh. Euh, parce qu'on avait besoin d'un siège social euh, dès le démarrage avant même qu'on ait un magasin. Et d'autant en fait que cet hébergement n'est pas gratuit, il revient à TICOP à 240 euros par an. Euh, maintenant qu'on a le magasin, euh, ce serait quand même plus pratique d'avoir le courrier qui arrive directement au magasin dans notre boîte aux lettres. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on souhaite transférer notre siège social euh, Région Jaurès. Ok, c'est clair. Mais euh, j'imagine que vu la taille des modifications... Euh... Il n'y avait pas que ça à mettre dedans, non <rire> Bien, <oui. rire> Et Ouais, Parfois, on trouvait que ça manquait de rigueur, en fait. Euh, tu sais que euh, euh, le fait qu'il y ait une commission entraîne directement une représentation au conseil d'administration, qui mm -hmm. prend euh, des décisions euh, stratégiques. Or, il n'est nulle part écrit euh, comment on crée une commission. Et donc, bah, on ajoute une phrase là-dessus, dans les statuts, sur le fait qu'il faut qu'on ait un process pour créer ou supprimer des commissions. Ok, c'est clair, ça valait le coup de corriger tout ça, effectivement. <rire> oui, complètement. Et après, il y a des endroits aussi, enfin, euh, on trouvait qu'il y a des choses qui manquaient un peu, euh, du type euh, les principes qu'on défend, comme euh, l'égalité femmes-hommes, euh, ou la nature non lucrative de la coopérative. Ok, c'est clair. Et en fait, quitte à euh, opérer ces, euh, ces modifications, comme on était en train de relire tous les statuts, on s'est dit qu'on en profitait aussi pour faire un grand nettoyage et une belle restructuration. Et étant donné en plus que les statuts modifiés doivent être déposés au greffe, et que ce dépôt est payant à hauteur de 200 euros environ, faire toutes les modifications d'un coup permettait de ne pas avoir double frais. Les statuts ont vocation à ne pas être modifiés fréquemment et avoir une durée d'environ 5 ans. Ouais minimum. Hein. Ouais, minimum. Autant que c'est un des piliers de notre projet et qu'il faut qu'il puisse évoluer avec et pour les coopérateurs. ouais par exemple, les, les agora, euh, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas forcément anticipé avant de lancer et de vivre l'aventure euh, T-COP. Ok, je vois. Il y a des motifs pour que ça colle mieux à notre fonctionnement et nos besoins. Mais comment vous faites pour prendre en compte justement l'évolution euh, de T-COP pour les 5 prochaines années minimum Est-ce que tu es prêt euh, ouais! Parce qu'on a trouvé une petite tactique et on est assez content de ça. Ok. <rire> Donc, c'est euh, de se dire que euh, les statuts, c'est vraiment euh, le socle principal, là où il y a la base, nos valeurs, le cadre général. Mais après, tout ce qui relève des, des détails ou de précisions, on le bascule dans le règlement intérieur. Le règlement intérieur? Qu'est-ce qui vient faire là, le règlement intérieur En fait, le règlement intérieur... C'est le guide des membres Oui, tout à fait. Et il euh, n'a pas vocation, lui, à être déposé au greffe. C'est un document interne. Donc le modifier euh, ne coûte pas de l'argent. Ok, donc ça nous permet d'être plus flexible. Ouais, c'est ça. Donc on le modifie au fur et à mesure que notre fonctionnement interne euh, évolue. Et puis, on s'est quand même assuré dans les statuts euh, de ne pas pouvoir modifier le règlement intérieur n'importe comment, mmh. évidemment. Et effectivement, chaque modification apportée au règlement intérieur doit être portée en assemblée générale et votée par les coopérateurs et coopératrices. Ah, c'est chouette J'imagine que ça nous permettra d'être plus expérimentatifs vis-à-vis de notre vie démocratique et du fonctionnement global. Oui, carrément, c'est un des objectifs d'ailleurs de se laisser cette, cette marge de manœuvre. On est content, on a hâte de mettre en pratique ça. J'essaie de résumer pour voir si j'ai bien compris vos explications. Comme c'est long, lourd et cher de déposer de nouveaux statuts, on profite d'avoir des modifications majeures à réaliser afin de restructurer un peu l'ensemble, c'est ça ouais. Et pour simplifier, on peut regrouper l'ensemble des modifications qui ont été apportées au document selon plusieurs grands thèmes, euh, grandes directions. Affirmer nos valeurs et nos objectifs. Rendre nos statuts plus en phase. Avec nos pratiques. Y ajouter plus de rigueur et de précision. Des passages intégrés au règlement intérieur, nous permettant un fonctionnement évolutif et une vie démocratique ambitieuse. C'est ça. Mais ça reste quand même beaucoup à voter, non Comment on va s'organiser en pratique Ouais, on a réfléchi, on s'est dit que ce serait sûrement pratique de d'abord euh, voter les deux euh, modifications majeures et transversales, qui sont le changement de siège social et euh, bah, la suppression des pardés, et puis ensuite de voter. Titre par titre. En fait, les statuts se découpent en 11 titres dont 7 ont été modifiés. Chaque titre porte sur un thème majeur du fonctionnement de la coopérative. Parmi les titres que l'on a modifiés, on retrouve en 1 la forme, la dénomination, etc. Le capital et les parts sociales, les admissions, les retraits, les exclusions, l'administration de la coopérative, les assemblées générales, les contestations, respect et des statuts et des règlements, et le comité de l'économie sociale et solidaire. Vous n'avez pas peur que ça reste trop général, les titres, que les coopérateurs et coopératrices ne veuillent pas voter pour des choses qu'ils n'ont pas forcément pu lire Oui, bien sûr. On compte aussi lister toutes les modifications pour être le plus transparent possible. On fournira aux coopérateurs une version des nouveaux statuts où chaque modification est mise en évidence pour qu'ils puissent voir les statuts dans leur ensemble. Et pour chaque titre, on fournira une synthèse où on voit chaque modification avant et après ainsi que la raison derrière les modifications. Mmh. Et euh, concrètement, ces synthèses euh, prendront la forme de, de tableaux. Euh, donc ça devrait être plutôt, enfin, on l'espère, clair et lisible. Et euh, du coup, permettre aux coopératrices et aux coopérateurs d'avoir toutes les billes pour se faire un avis et voter en connaissance de cause. Et euh, si on a des questions et bah, En plus, de la vidéo explicative. On organisera une réunion d'information avant la G qui nous permettra de lever les dernières incompréhensions sur ces modifications. Et sinon, bah, on reste dispo par un thermost, évidemment. Eh ben, vous avez vachement bien taffé, hein, bravo. Hein. Et désolé pour le retard, encore une fois, pour m'excuser, je vous propose, je fais toutes les modifications au propre pour la G. Ah ouais trop bien. <rire> Juste dans 10 minutes, j'ai un pote, un coopérateur, la carie, il faudrait tout lui réexpliquer, tout ça une deuxième fois. Non, je crois pas. pas. Je vois pas, t'es où Ouais, t'es <rire> où Avec le siège social. Le siège social. <rire> vas on la recommence. Et c'est quoi le problème avec le siège social On le fait tous ensemble. Siège social. Siège social. Avec le siège social. Le siège social. Et ben vous avez vachement bien tapé en fait. Eh ben, vous avez bien. Eh ben vous avez bien. On hum, t'avait euh, expliqué à la base pourquoi on voulait modifier les statuts Il me semblait à la dernière AG, on avait vu qu'il y avait pas mal de choses qui, conna... qui... qui coquaient à faire avec les bonbons d'intitubes. <rire> bon, bon. <rire> Je suis un tiroir. Ah oui, ah il oui, y a du boulot quand même, vous avez mis combien de jours à faire ça Mais euh, tout le monde y va devoir tout lire Non.